La Terre se comporte comme un organisme vivant, même si elle ne l'est pas. Les écosystèmes du globe ont changé. Je ne parviens pas à trouver le sommet Je connaissais désormais, devenu étranger, le seul changer Et les étoiles nous montrent pendant les jours secrets, les histoires que nous promettait d'hier. Et les étoiles nous montrent Cause de toute façon, demain arrive mes bulletons. Ne te pose plus des questions, on toi de me répondre. Le monde change, comment espères-tu t'en sortir, mon garçon? Donne de la réflexion, que j'y t'éprouve les raisons. Prendre la bonne parole à tous mes royats sans prétention. Fini les temps des notes, hors du prix, mon feeling s'établit lorsque je suis dans les notes. Tu veux tester ma technique, mes impressions. M'arrête plus d'assembler pour te remettre la pression. L'objectif étant l'accumulation des bébés, nous leur diplômes si on bout d'une des dimensions par les miens des à Acculturation, voilà quoi, traite-moi les sons Ma conscience me dit que tant que j'ai pas fini, attention Et tant des vins ménages encore, le sourire des démons, des, démons, des démons Certaines espèces ont disparu Tandis que d'autres se sont sans doute développées Nous acceptons le fait que certaines espèces s'éteignent Mais sommes-nous prêts à accepter notre propre extinction parviens pas à trouver le sommet et le monde change et le monde change tout ce que je connaissais désormais devenu étrange et seul est changé et les étoiles nous montrent pour dont les jours ce C'est qui est sûr, contre nous rien n'est statique La politique chavire et voudrait que l'on Là pour du chiffre non pour faire le guide touristique Pour la signature rimback, pour du bénéfice La soif des indiques ne stop pas le nez en ce moment c'est soleil, la musique, les filles, crise, fanatisme, c'est jugement euphorique Une suite d'engibles d'événements logiques Nombreux chasse de fort au nord, moins le corps au sud C'est qui rend nos vies hardcore péniblement tristes D'autres combattent le mal assis avec un spliff Quant à au Polo a des cardjaquins Il y a quelques années j'aurais tout fait pour la réussite D'Adichi jusqu'à ce qu'un jour un client me trahit un tribunal raciste aussi de c'est injuste Forte génération entente des justices